TO GO! Oh Oh Oh Oh Oh, oh, oh, oh, oh J'ai réussi mmh Donc oh, ça y est, premier jump de terminé. Euh, je crois que c'est du premier coup. Et j'aime beaucoup les fleurs. Euh, il est le bien joué à moi. Cherche On passe ensuite au jump suivant. Putain de ma mettre... Alors je crois que vous n'avez pas du tout compris de ce qui s'est passé et laissez-moi vous expliquer. Il faut savoir que sur le jump des linux, euh, vous avez des vies comme vous avez pu le voir au début. Et euh, du coup, chaque fois que vous tombez, vous perdez une vie ou deux vies. Et ça c'est extrêmement chelou, je peux vous dire quand vous perdez deux vies, quand vous tombez dans un bloc. Et il euh, faut savoir que les feuillages, euh, si je me souviens bien, avant elles enlevaient deux vies et maintenant elles enlèvent une vie. Parce que oui, il faut savoir que tous les blocs hors euh, des tapis comptent. Comme euh, pour perdre des vies. Je sais que c'est extrêmement dur euh, à comprendre, mais allez sur Alienox, faites le jump et vous allez tous comprendre. C'était l'explication explicative, euh, d'explication. <tousse> Ni Brah! Brah! Brah! Brah! Brah! Brah! a la Brah! Brah! Brah! Oh mais il ne pas me défoncer comme l'autre. Allez. <sus> <sus> Gégé. Yeah. Il <cười> Je, Je transpire à mort, ça me... <cười> <cười> <cười> <cười> FTP de tes morts Est-ce que je vous ai aussi déjà dit que Une vidéo va sortir le 7 juillet 2020 J'aurais pas, pas dû me chercher en Wish, Wish Wish Wish Wish Wish Dis con, dis con un, petit con. Allez, un petit no encore une fois Mais après je crois qu'on va s'arrêter là on va faire un petit jump après sur Jumpcraft L'un des meilleurs serveurs Pour les puissants de jump <truits> <truits> Allez, <déchets. truits>